Aujourd'hui, ensemble, la technique du crochet ondulé. Avec cette technique, on peut faire des descentes de lit, des tapis pour la salle de bain, comme un tapis de jeu pour les enfants, comme vous pouvez faire un, un sous-plat, sous, euh, des sous-verts. Ça dépend du fil que vous allez utiliser et, et selon vos, vos besoins. Voilà, on va commencer. On a besoin de faire une grille voilà c'est le genre de, de gris qu'on va faire dans ce travail donc c'est une grille on va aller sur 44 mailles et sur et ce que vous voyez sur la grille les petits traits horizontaux avec des petits ronds les petits ronds c'est des, des mailles chaînettes donc les traits horizontaux c'est les mailles chaînettes ils sont séparés par des, des traits verticaux les ces traits verticaux c'est les brides qu'on va faire et donc sur ces brides, on obtient des carreaux. Sur ces carreaux-là, on va travailler. Pour faire la grille, je vais utiliser un crochet, crochet 3,5. Et pour faire le, le reste du travail, on utilisera un crochet numéro 4. Donc pour faire la grille, il suffit de, de faire on va faire 44 mailles-chaînettes. On va commencer par faire 44 mailles-chaînettes. On tourne le fil et on tire. On en fait 44. Voilà ma chaînette de 44 mailles. Donc, on va sauter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la huitième on va faire... Une bride. Une bride, j'ai tourné le fil et je m'introduis dans la maille. Je tire une boucle, je, je prends le fil et je laisse tomber deux boucles. Ensuite, je prends le fil encore une fois et je laisse tomber deux boucles. Je fais deux mailles chaînettes de séparation et je compte pas celle là pas celle là celle là où on a travaillé donc je compte une deux dans la troisième je, je fais encore une fois une bride voilà ce qu'on a fait on a on a fait on a laissé sept mailles sept mailles et on a travaillé dans la huitième on a fait une bride les maille mailles c'est deux mailles de séparation trois mailles pour la bride et deux mailles de séparation donc on a fait une bride là qu'est-ce qu'on fait ensuite on fait deux mailles chaînettes je tourne le fil je saute une deux dans la troisième je fais une bride deux mailles de séparation et je laisse ici une, deux, dans la troisième, je fais une bride. Je continue comme ça jusqu'à la fin du rond. Une, deux, et je saute deux, et dans la troisième, je fais une bride. Dans la troisième, une bride. On continue jusqu'à la fin. Voilà, j'ai presque fini le rond. Il me reste à faire une maille. Donc j'ai fait deux mailles chaînettes, deux mailles chaînettes, et je vais sauter deux, deux mailles. Dans la dernière maille qui me reste, je vais faire une bride. Voilà. Donc on fait une bride. Je tourne mon travail, je tourne le travail et je fais une, deux, trois mailles chaînettes. Ça va remplacer une bride. Et puis il me faut deux mailles chaînettes pour la séparation. Donc je fais une, deux, ça va faire donc cinq mailles chaînettes. Ici pour commencer, je prends le fil et je vais sur la bride du rang précédent et je fais une bride. je continue comme pour le rang, comme le pour le premier rang je fais deux mailles chaînettes de séparation je prends le fil et sur la bride je vais en haut de la bride et je fais je m'introduis et je fais une autre bride donc on a les brides on a des brides on a des brides sur les brides et deux mailles chaînettes sur les mailles chaînettes ce qui va former notre grille on continue comme ça jusqu'à la fin et comme on a ici, on veut obtenir, si on veut obtenir un carré comme celui-là, un, un carré comme celui-là, donc voilà, il faut faire, on a fait 44 mailles et on a obtenu euh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 carrés. On a obtenu 13 carrés. Donc pour avoir un carré, il faut continuer et obtenir... 13, 13 carrés dans le sens vertical. On a 13 carrés dans le sens horizontal et 13 carrés dans le sens vertical. Voilà. Et, et vous, vous allez obtenir une grille comme ça. Donc, moi, j'ai utilisé 3,5 pour la grille. Je vais utiliser un crochet numéro 4 pour le reste du travail. En faisant un nœud, c'est ce le travail qu'on va faire sur la grille. Sur la grille. Donc, si on commence par un coin, comme ici. J'ai commence ici, ça veut dire que je commence par exemple ici sur ce sur ma grille là, sur ma grille crochetée. Je commence ici, je fais trois brides sur cette ligne, la ligne là, la ligne horizontale et puis sur la verticale, c'est la bride, sur la bride là, je fais aussi trois mailles, trois brides je veux dire et sur celle-là trois brides, sur celle-là trois brides en suivant le schéma. Le schéma je vais, vous le, je vais vous laisser un schéma dans la boîte de description. Vous pouvez le suivre. Donc, on continue comme ça. Vous pouvez faire un travail avec une seule couleur. Vous voyez Si vous faites la grille vous-même, vous, vous, si vous reproduisez la grille, vous comprendrez beaucoup plus. Donc, voilà, avec une couleur... On continue jusqu'ici, jusqu jusqu'à ce coin-là. Regardez, une fois, ils sont comme ça et une fois, ils sont comme ça. Dans ce schéma-là, hein, je, je dis dans ce schéma-là, dans d'autres schémas, ça peut être différent. Donc, on, pour la suite pour la suite de notre grille, donc on va faire comme ça. Le, le fil là, hein, vous avez, vos, vos coins, ils sont comme ça, comme ici, regardez. Le coin, il est un peu comme un M. De toute façon, on n'obtient pas des carrés, hein, ils sont un peu ronds, le travail, il est un peu rond. Après avoir fait les trois brides pour sur chaque côté, ça donne, euh, c'est un peu arrondi, c'est pas carré. Donc, et on continue comme ça, Regardez. Ces mailles-là, mailles elles sont un peu cachées par le travail qu'on a fait auparavant. On continue comme ça. C'est notre deuxième couleur. Moi, j'ai utilisé que deux couleurs. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs comme vous pouvez utiliser une seule couleur. On travaille là avec un certain ordre, mais on peut travailler d'une façon aléatoire. Il suffit de remplir... Tous ces carrés là tous les pourtours de ces carrés là avec des brides des euh, trois brides sur chaque donc on va travailler je vais commencer comme tout, comme j'ai dit par exemple par ce coin là si je veux hein, je prends n'importe quel coin je peux commencer donc et je commence par là par exemple j'introduis je, je, mon crochet sous la bride là et voilà mon nœud. Je serre un peu. Je fais une maille coulée. Vous pouvez, par exemple, là, c'est un fil qui est un peu fin. Donc, on va faire des brides. Pour que ce soit, euh, pour que ce soit comme ça. Assez, assez épais, assez apparent. et Mais on peut utiliser, des, des on peut faire des demi-brides. Donc, là, pour faire les brides, je vais faire... Trois machinettes qui vont remplacer ma première bride. Et voilà, ma première bride. Je vais faire une deuxième bride. Regardez, je travaille toujours sur ma grille, sur la première ligne de ma grille. Dans le premier carreau, voilà, j'ai travaillé un côté de mon carreau. Il me reste trois côtés. Mais là, je vais travailler sur ce côté, sur celui-là, et je me déplace sur le deuxième carreau. C'est à la fin, au retour, que je vais compléter ce morceau-là. Donc, j'ai fait trois brides là. Je tourne mon fil et je me déplace sur ce côté pour faire trois autres brides. Voilà la première, la deuxième et la troisième. J'ai rempli. Trois côtés de mon carré, deux côtés de mon carré, pardon. Je vais me déplacer là, sur ce côté, pour faire également, sur celui-là, trois brides. Voilà la première. La deuxième. Bride. Et la troisième bride. Voilà. J'ai terminé avec ce carreau. Alors, je vais me déplacer, je regarde mon schéma là, j'ai fait ce côté, j'ai fait ce côté, ce côté et ce côté. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis là, mon crochet, il est, mon crochet il est là, mon crochet il est là, sur ce point là, donc je me déplace ici, je me déplace ici, c'est où? C'est ici. Donc, le deuxième carré est sur cette ligne horizontale. Je prends le fil et je fais trois brides sur celle-là. Pardon Voilà, je fais ma première bride. Je prends le fil, je vais faire ma deuxième bride et ma troisième. Voilà, j'ai travaillé sur ce côté, celui-là, celui, celui d'en bas, et, et après, qu'est-ce que je fais Je monte, je monte, voilà, je suis en bas, je monte sur cette ligne, sur cette ligne, après, ici, après, voilà, je monte sur la grille et sur le schéma, vous avez les deux. Donc vous regardez, voilà, on a travaillé, on a travaillé ce carré-là, on est sur le deuxième carré, on a travaillé, on a travaillé le côté bas, on va monter, donc et travailler sur cette ligne. Ensuite, sur celle-là, sur celle-là. Donc, le deuxième carré, on travaille les, les trois côtés comme ça. Celui-là, celui-là et celui-là. Ok Donc, on travaille sur ces trois côtés. Après, on passe au troisième, au troisième carré. Troisième carré, on va travailler ce côté-là et ce côté-là. Le quatrième carré, on va travailler ce côté et ce côté. Donc, voilà, je vais m'expliquer encore. Donc, on a travaillé ici, j'ai le fil, je travaille sur, en bas. Je monte, je travaille en haut. Je descends, je travaille en bas sur l'autre côté. Je monte et je travaille le haut du, du, du carré suivant. Je descends et je travaille le bas du carré suivant. Je monte et je travaille le haut du carré suivant. Je descends, donc, et je travaille après le bas du carré suivant. J'espère que je me suis bien fait expliquer. Bon. Euh, donc, on est en bas. On va monter maintenant sur ce côté-là et faire trois brides. J'espère que c'est clair. Ok? Donc... Euh, J'ai fait une bride, je vais faire la deuxième. Et sur chaque côté du carré, on fait trois brides. Sur chaque côté. Et ça va donner le résultat que vous avez vu. Donc je suis en haut, je suis arrivée en haut. Donc sur le carré suivant, je, je travaille en haut sur les trois brides. Là, je vais faire trois brides. Je descends. Je travaille sur le côté, sur ce côté-là. Vous suivez le schéma qui est là. On peut travailler comme ça. Comme on peut, par exemple, voilà notre notre carré. Notre carré là. Hein, et on, ça, c'est notre gris, je veux dire. Donc, on peut travailler comme ça. On suppose que ça, c'est notre gris. En supposant que ça soit notre gris, cette page-là. On peut travailler comme ça, regardez. Pas avec ce schéma comme ça. Commencer dans un coin, commencer dans un coin et aller vers l'autre coin. Ici, qu'est-ce que vous allez travailler? Les trois brides, on a dit sur chaque côté. Ici, trois brides. Sur chaque côté, trois brides, trois brides. Hein? Sur chaque côté, sur chacun des côtés, vous travaillez vos trois brides. Comme ça, comme ça, sur chaque côté. Mais vous n'allez pas comme l'autre schéma. C'est un autre schéma que vous pouvez faire. Et si vous choisissez une autre couleur, vous pouvez aller encore et continuer comme ça. Et ensuite... Allez, faire avec deux couleurs, ça va donner quelque chose comme ça. Quelque chose de ce genre. Jusqu'à ce que vous finissiez, finissiez votre carré. Vous, vous voyez On peut faire ce qu'on veut. Comme on peut faire d'une euh, façon aléatoire. D une seule, on peut travailler d'une seule couleur. L'idée, c'est de, de remplir la grille. C'est ça, l'idée de de la technique du crochet en ondu on ondulation ok on va travailler comme ça on continue sur toute la ligne jusqu'à ce qu'on arrive au coin voilà j'ai fait tout, tout ce rond et j'arrive au coin voilà mon carré du coin mmh? mon dernier carré donc j'étais en bas donc je vais monter je vais travailler sur cette ligne de mon carré, ce côté de mon carré, donc, et je vais faire mes trois brides. Et je vais, maintenant que j'ai fait mes trois brides sur ce côté, je vais travailler sur ce côté. Donc, et là, voilà, je fais les trois brides. je vais me déplacer sur le ce côté-là donc je vais faire également trois brides une la deuxième et la troisième voilà voilà j'ai fait trois brides sur les trois côtés Qu'est-ce que je fais après Je ne vais pas continuer ici, donc je descends. Je peux le faire si je veux, mais ça ne va pas être joli. Donc, je, je fais sur le quatrième côté du carré du coin. Donc, ce, le carré du coin, on, on, on travaille sur les quatre côtés. Voilà, mon coin, il est fait maintenant, et comme je suis en bas, le coin, il est fait, et comme je suis en bas, donc je vais travailler sur ce côté-là du, du, du carré suivant. Voilà, et je continue ma ligne, comme tout à l'heure, comme ce qu'on a fait avant. voilà regardez j'ai fait mon coin j'ai fait mon coin et j'ai travaillé sur le bas j'enlève j'ai fait le coin donc on a travaillé tout le carré les quatre côtés du carré et j'ai fait le coin du carré le bas du carré suivant je vais monter maintenant je monte je travaille ici et après je travaille sur cette ligne de en haut et je puis je descends je continue comme ça comme sur le chèvre hein. vous continuez et le coin vous travaillez les quatre côtés du coin et on va obtenir on va obtenir ça hein. vous allez vous allez obtenir une fois fini tout votre tour vous arrivez à la fin qu'est ce qu'on va faire le, le travail on l'avait commencé le travail on l'avait commencé en faisant trois mailles chaînettes donc, je cherche ma troisième maille chaînette, une, deux, sur la troisième. Je m'introduis et je fais une maille collée. Ensuite, je fais comme ça et je tire et je coupe mon fil. Voilà, vous avez fini votre, première, votre premier tour. Tout le, le tour d'une couleur. Si vous voulez changer de, de couleur, vous pouvez. Regardez déjà, vous avez... Votre travail, il est presque fait. Le coin, il ne sera pas rond. Le coin ne sera pas rond comme ici. Vous allez travailler sur ce côté. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça va faire le M. Vous allez travailler sur le M ici. Et le reste, c'est pareil. On se retrouve pour faire l'autre couleur. Moi, je vais utiliser deux couleurs. Voilà, j'ai fait un nœud. Et je peux commencer là où je veux. Hein n'importe lequel, n'importe quel côté, mais je vais commencer par le coin comme ça, je ne me trompe pas. Donc je prends ce côté de mon coin ici et je travaille ici trois brides, ici trois brides, ici, ici, et ensuite je continue en zigzag. Donc je commence ici voilà, j'introduis mon crochet et je, je fais entrer mon nœud, je serre le nœud et on commence par faire trois brides, trois mailles chaînettes qui remplacent la ma première bride voilà je prends le fil ces bouts de fil on va les, les cacher après à la fin du travail donc euh, je, je fais une bride une troisième bride voilà, je travaille donc je passe sur ce côté là vous l'avez sur le schéma. Vous suivez votre schéma. On l'a ici sur le schéma. Okay. J'ai commencé, j'ai travaillé ce côté. Je, comme ça, je viens et je monte. Et, et, je, et je, je passe ici. Donc, là, vous l'avez sur la vidéo. Et vous et je vous laisserai dans la boîte de description. Et sur la, vid la vidéo également... Un autre schéma que vous pouvez suivre donc je fais ma première bride sur ce côté puis la deuxième puis la troisième voilà ensuite je ne vais pas descendre je vais monter je vais pas descendre ici mais je vais monter. Vous vous, ver, vous verrez sur le schéma si c'est pas clair ici. Donc je fais mes trois brides. Après, je prends le fil et je travaille ici, trois brides. Je suis toujours dans le coin. Vous voyez. Après, je vais descendre. Donc, je vais descendre. Après, je vais descendre ici. Et je fais mes trois brides sur cette ligne verticale. Voilà le coin, il est fait. Mon coin, il est fait maintenant. Il est rempli. Donc, je continue. Et je continue en travaillant comme ça. Hein? Je continue. Voilà mon coin. Il sera comme ça, comme celui-là. Quand tout sera fini. Là, peut-être que c'est. Voilà, c'est fait comme ça. Donc, je continue sur cette ligne horizontale. Puis, je monte et je travaille sur cette ligne horizontale en haut. Je descends et je travaille sur la ligne horizontale en bas. Je monte et je travaille sur la ligne horizontale en haut. Je descends en bas. Je monte en haut. Je descends. Je travaille ici. Et ainsi de suite. Une fois arrivé à, au, au coin, vous arrivez là. Donc, vous arrivez là et vous travaillez ici, ici, ici et ici, voilà. Vous avez un M. Regardez. Le coin, c'est comme un M. Vous avez votre, votre coin. Vous travaillez sur, comme ça. Rappelez-vous et regardez sur le schéma, vous le verrez. Vous continuez, vous faites le tour. On, ensuite, vous, cache, vous, vous finissez en faisant, comme on a fait tout à l'heure pour la couleur bordeaux, par une maille coulée, vous, vous arrêtez votre travail. Et puis, si vous voulez changer de couleur encore une fois et vous continuez, vous faites le tour et on se trouve pour faire le centre, comme ici, pour faire le centre. voilà le, le travail terminé on a presque terminé il reste juste le carré à l'intérieur dans ce carré là on peut travailler comme avant et puis assembler assembler les, les mailles pour faire euh, genre de cercle avec une aiguille comme on peut utiliser des, les brides sous forme de diminution on va voir ensemble comment on fait donc je commence par faire toujours mon nœud, je vais dans le, le, le carré là un côté n'importe lequel et je vais introduire mon crochet je ferme maille coulée je tire et je fais mes trois brides les, les trois mailles chaînettes excusez moi on fait les trois mailles chaînettes qui remplacent une bride et je fais les deux brides Que je ne termine pas je, je laisse tomber les deux mailles les, le, il reste deux mailles sur le crochet je fais une autre bride et voilà et j'ai maintenant trois mailles sur le crochet et je laisse tomber les trois mailles en une fois je vais sur l'autre côté l'autre les trois mailles les mailles chaînettes ici du carré l'autre côté du carré donc, et je fais trois brides. Donc, la première bride, voilà, je laisse tomber deux, mais je garde une sur le crochet. Je ne termine pas. Donc, ma deuxième bride, et je ne la termine pas. La troisième bride. La troisième bride. Voilà, je laisse tomber deux. Maintenant, j'ai quatre, quatre mailles sur le crochet. Je tourne le fil et je les laisse tomber en une fois. Je vais sur l'autre côté. L'autre côté du, du carré. Et je fais la même chose. Donc je commence, c'est la première bride. Je laisse tomber les deux premières mailles. Et j'arrête là. Je tourne le fil, je, je fais la deuxième bride. Je laisse tomber les deux premières mailles. J'ai trois mailles sur le crochet, je tourne le fil et je fais ma troisième bride. Voilà, maintenant j'ai quatre mailles sur le crochet, je tourne le fil et je les laisse tomber en une fois. Il me reste le dernier côté du carré, donc je tourne le fil et je fais ma première bride que je ne termine pas, je, les, je laisse tomber les mailles en une fois. Donc voilà, je laisse tomber deux mailles, je garde l'autre sur le crochet et je tourne le fil pour aller faire une deuxième bride. Voilà, je laisse tomber deux mailles, la troisième, l'autre je la garde sur le crochet, je tourne le fil et je fais ma troisième bride. Je laisse tomber deux, deux mailles, il me reste quatre mailles sur le crochet, je tourne le fil et je fais tomber tout ensemble et je vais sur et je vais sur les trois mailles les trois mailles chaînettes que j'ai fait au début je vais sur la troisième la troisième maille j'introduis le crochet et je fais tomber les deux mailles et là je fais comme ça et je coupe le fil je coupe assez long pour pouvoir euh, faire les coutures voilà maintenant Maintenant, notre travail est fini. Il suffit de faire entrer tous ces bouts de fil qu'on a. Voilà, le, le terminé le travail qu'on a fait ensemble. J'ai fini, j'ai caché tous les fils. Voilà l'envers du travail. Et ça la, la, face. Donc, euh, on a fini, on a terminé. J'espère que vous avez compris toutes les, toutes les explications. Et... Et je vous souhaite beaucoup d'amusement de, de, et de fans avec euh, ce travail. Si vous avez aimé ma, ma vidéo, n'hésitez pas à laisser votre, votre commentaire, ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine Inch'Allah.